Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre avec Léo. Léo qui est un élève qui est formé par mon frère et ma monitrice. Et Léo est un élève que je découvre pour la première fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec lui les voies de stockage et aussi de renforcer encore une fois ses contrôles dans les rétroviseurs et je ne savais pas jusqu'à là mais il n'avait pas encore vraiment vu les angles morts donc au final ben, je ne vais pas trop l'embêter avec ça parce que ça sera tout simplement l'objectif la compétence que l'on travaillera la prochaine fois encore une fois Léo est un élève qui a 10 leçons de conduite on est en pleine intersection plus particulièrement les voies de stockage je lui fais découvrir comment passer directement de la quatrième à la deuxième en freinant uniquement dans la voie pour éviter vraiment de gêner les gens qui sont derrière lui. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je compte sur vous pour l'encourager très fort, c'est parti Dans la voit, là on freine fort et on passe la 2. La ouais, la 2 direct. tu lâches bien l'embrayage, freine encore un peu plus. Encore un tout petit peu pour voir où tu dois tourner et t'envoies les yeux, tu tournes. Voilà. Parce que tu vois, si je regarde pas à gauche, bizarrement, ben je vais monter en fait trop haut. Okay. Donc ça c'est impressionnant pourquoi Parce que d'habitude on te demande toujours de freiner en douceur et à l'avance, sauf que là il faut freiner fort et dans la voie. Ok. Regarde, on repart de suite à droite. Ouais. Sans regarder les rétro Léon. <rire> voilà, il regarde tout de suite à droite aussi, puisque là en fait l'interdiction elle ne concerne pas. D'accord, donc ça c'est pas un piège. Et on reprend de suite à droite ici. Donc ça descend beaucoup, mais moi l'idée c'est que je te refasse faire une autre voie de stockage. Et donc là après l'avantage, donc tu as un passage un peu étroit. mais tu peux voir déjà jusqu'à là-bas au fond. Tu vois s'il y avait du monde. Ouais. Si ça passe pas, tu baisses la tête. Je plaisante, oh, les... je plaisante, mais il y en a qui font ça en fait. Tu oui, oui, oui, j'allais le faire. <rire> ah, bon Et là regarde, on tourne à droite. Donc rétro d'abord, voilà. Et juste fais attention parce que regarde, autant à gauche c'est bon, autant à droite on voit pas. Donc soit on y va en seconde si c'est bon. Et si c'était compliqué, qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi voilà. C'est là où tu as tout le travail en fait de la semaine dernière avec Puly. D'accord. Voilà. Il faut mettre du lien entre ces leçons de conduite. Et regarde bien, tu vas arriver sur quoi À droite, voilà, et ensuite les contrôles. Voilà, et il n'y a plus qu'à te placer donc droite parce qu'on va à droite. Et tu vois, tu regardes la ligne blanche sur le côté, ligne blanche au pare-choc. Voilà, alors là, est-ce qu'il y a du monde? Non, non donc juste regarde, attention à la vitesse de départ. Ok, on va revérifier. Et si c'est bon pour toi, on est parti. volé c'est bon, on n'a rien vu. Là, tu vois, tout de suite, on va juste surveiller que personne arrive vite parce qu'en fait, tu es limité à combien euh, 64 000. Ouais. En fait, on est au raglot donc tu as bien fait hein, de pousser tes rapports. Voilà, impeccable. Alors, ben là, je te conseille de rester en 4 parce qu'on va aller en faire une autre. Ouais, ok ouais. <rire> Tu m'as déjà grillé. <rire> tu n'es pas censé savoir. Hein. <rire> Regarde, on va prendre la zone artisanale du gabard <rire> Je vais parler en auto-école. Donc oui, effectivement, non, non, non, on reste en 4. Donc par contre, c'est à gauche, les rétros. Là, c'est de la suranticipation que tu me fais, si tu sais déjà où on va. Là, tu ralentis, les pieds au-dessus des pédales sans freiner, sans freiner, sans freiner, on rentre. Et seconde, seconde, seconde, seconde, et on lâche l'embrayage. Ah oui, l'embrayage, voilà, s'il n'y a personne, on y va. Ok. Et du coup, bah, pour boucler la boucle, on va s'arrêter à côté du panneau 50, on va faire un demi-tour. Okay. ça marche. Donc juste clignot au cas où quelqu'un arrive derrière, qu'il sache. Voilà. Tu as fait souvent des demi-tours euh, J'en ai fait un peu avec ma rinège, mais... Ouais. Donc là, euh, je te vois regarder à droite. Alors c'est une bonne idée parce qu'en fait, tu as deux possibilités. Soit j'avance sur la plateforme, je recule et je reviens. Ouais. D'accord. Soit je t'ai vu regarder derrière sur le petit chemin. Mmh. Tu pourrais aussi reculer à droite. Donc parce qu'on va reculer en angle droit et repartir ensuite. Ouais. Ok Tu veux faire quoi je pense que c'est là, non Et bien Avec grand plaisir. Donc, du coup, tu sais à quel moment il faut braquer ou pas euh, Quand les roues elles arrivent au... Ah non, c'est quand nous, on commence à voir le chemin là, non Alors, en fait, plus simple encore, c'est dès que tu as le chemin qui va apparaître dans la vitre. Dès que tu commences à le voir apparaître, tu commences à braquer à droite. D'accord okay. Donc là, faudrait juste faire gaffe à l'angle mort qu'il n'y ait personne autour de nous. Voilà, ça, c'est parfait. Ok. Et donc, voyons. Hop Dès que tu as le chemin, pas trop vite, pas trop vite, là, tu braques à droite. Voilà. Donc, si tu avais un doute, par exemple, si un jour tu as un trottoir, tu peux aussi vérifier là-bas qu'on n'accroche pas. OK Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est que s'il y a du monde qui arrive, ben, on le laisse passer. D'accord Sinon, clignotant à gauche parce que je vais à gauche. Voilà. Tu te tiens bien l'embrayage après. Tu fais gaffe que personne n'arrive, puisque des fois, ils arrivent un peu vite. Voilà, et tu retiens. Ah OK, frein aussi alors, relève juste un petit peu l'embrayage jusqu'à que ça accroche. Là, pas plus. D'accord Là, c'est bon. Maintenant, revérifie. Là, tu un peu et t'accompagnes l'embrayage. Regarde. Une, deux, ramène vers toi. 3, 4, 5. Tu vois, le doucement à la fin, c'est ça. Ouais. C'est en fait à peu près 4-5 secondes. Et on repart à gauche. Okay. Voilà. Avec un beau lever de soleil... Donc là à droite, est-ce que tu vois du monde Non. A non gauche, ça a l'air d'aller, donc s'il n'y a rien, on est parti. Voilà, tu as vu, là tu l'as vachement bien retenu à la fin. Et tu vois, encore une fois, c'est la même chose, on va surveiller derrière et on relance. Regarde au niveau de l'embrayage, essaie de retenir doucement là. Ok, à la fin. C'est pas grave, tu prévois peut-être la pluie aussi. Hein. Tu vois pareil, quand tu vas mettre la 4, tu retiens à la fin là c'est ça, et t'as vu les secousses ça disparaissent ouais. donc après plus tu rétrogrades plus c'est sensible et plus il faut retenir en fait. donc là on va essayer quelque chose je vais te faire suivre une direction par les panneaux, d'accord donc tu essaies de suivre Bayonne okay. on va voir si tu peux diriger ton véhicule Parce que tu as vu, il y a un peu plus de monde. Donc, encore une fois, on a essayé en deux, mais c'était compliqué. Première, tu as fait le bon choix. Après, s'il y a du monde, il y a du monde, c'est pas grave, parce que tu vois, les entrées sont hyper proches. Ouais. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, là, regarde, lui, tu regardes, si les roues, tu vois, elles sont vers la sortie, normalement, il sort. Donc, après lui, c'est très bien. Voilà, et donc Bayonne, tu avais repéré où c'était Oui, à gauche. Voilà. Donc là, encore une fois, il vaut mieux éteindre le clignot. Ah oui. Voilà. Il va s'enlever. Et donc, tu vois, si on réfléchit bien, par exemple, à droite, les gens, ils ont quoi C'était le passage. Voilà. Donc la même chose. Est-ce que c'est une prio à droite Non. Et Bayonne, est-ce que tu le repères déjà Oui. Voilà. Tu vois, si tu viens bien chercher le côté droit dans le placement, donc garde un peu de distance par rapport à lui. Mais pourquoi c'est important de bien serrer à droite comme ça oui, parce que Si jamais il y en a un qui peut déjà s'engager sur la gauche. Ouais, déjà on va rentrer à deux dans le placement et puis regarde, normalement s'il y a un de roues, il ne peut pas passer. D'accord okay. Alors c'est sûr que là il n'y a pas grand monde à 8h45, un samedi. Mais il pourrait y avoir du monde s'il était par exemple à 14h. Donc tu vois un petit coup d'œil que personne ne gagne le feu. Donc tu as raison. Un bon placement comme ça chacun en fait rentre à, on va dire à deux, ok sur l'intersection et puis après il n'y a pas de deux roues qui nous On vous as pas vu Richard <rire> pour l'instant toujours 50 ne te laisse pas entraîner par le monsieur de devant ouais. <rire> j'ai un élève ici qui râlait parce qu'il me dit ah ouais mais en fait le panneau je le voyais pas il était caché avec celui-là <rire> il y a quand même le panneau 70 donc une à deux secondes avant le panneau ici si t'as pas un deux roues par exemple qui dépasse tu peux lancer parce que comme je disais il y a des fois les gendarmes là qui attendent donc Léo on va tourner à gauche là bas où le monsieur a grillé le stop <rire> très bien ok tu as bien fait de lâcher l'embrayage complètement avant de tourner parfait donc pour l'instant on continue t'es déjà venu ici euh, non. et là on va tourner à droite voilà juste ici à droite Voilà, et t'envoies bien les yeux au fond si tu connais pas. Et là, je vais te laisser découvrir. Okay. Bon, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui fait super beau et que c'est joli. Et l'inconvénient, c'est qu'on pourrait se faire avoir si on ne réfléchissait pas. Donc, pourquoi Léo, les inspecteurs, aiment bien passer là Parce qu'il euh, y a des panneaux qui indiquent qu'on peut aller à gauche. Sauf que là, il y a interdiction de voiture. Ok. J'aimerais Nicole Carole. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les inspecteurs, du coup, j'explique aux gens c'est que j'expliquais je, à, à Léo que les, les inspecteurs aiment bien passer ici pour plusieurs raisons. Voilà. Et donc, là, effectivement, il y avait un gros sens interdit. Et est-ce que ça, c'était une priorité à droite euh, là, Oui. Oui, oui d'accord donc c'est pour ça tu vois un inspecteur ici alors moi je rigole avec ça mais finalement ils te disent rien parce que tu avais raison au stop là-bas tu étais obligé d'aller à droite et puis ici tu étais obligé d'aller à gauche et en plus il y avait une priorité à droite donc encore une fois j'insiste à ce heure là il n'y a pas grand monde mais si on passe à midi à 14h 15h il y aura évidemment beaucoup plus de monde ok ça par exemple, est-ce que ça pourrait en être une Priorité à droite Non. Non, on est d'accord, hein. c'était chez un petit parking, en fait chez des gens, ok. Et l'idée après c'est toujours de faire attention, comme on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a un marquage, un panneau ou pas. Ça Alors regarde, ils ont un petit triangle vers le bas. D'accord. Donc ça ressemble en fait à une priorité à droite, parce qu'il n'y a pas le marquage, mais ils avaient un panneau. Et tous ces petits quartiers là, je t'invite vraiment à faire gaffe. Là par exemple, plus. en fait tu observes la route coupée en deux là par contre freine freine freine freine voilà ça c'en est une tu vois ça est ce que ça en est une ah oui. et oui pas de panneau pas de marquage et c'est boudronné bravo parce que tu as vu si on les cherche pas finalement et que on trace en regardant toujours tout droit bah, ça marche ouais. Quand on se penche un peu le premier danger tu l'as toujours à gauche ouais. C'est pour ça qu'aux enfants, on leur dit surveille à gauche et après à droite. Voilà, tu te tiens bien l'embrayage, c'est parfait. Ok. Un peu d'accélérateur pour ne pas caler. Voilà. Donc un peu d'accélérateur. Et on accompagne l'embrayage. Parfait. Bon, lui, est-ce qu'il va traverser oui, Il a pas de Non est décidé à aller droit devant et là on a quoi très Trio donc petit coup d'œil derrière, tu vois, on surveille ok, et s'il n'y a rien on y va, la même chose donc cette fois-ci on y va et après on va tourner vers la droite très bien pour les contrôles donc on tient compte du panneau Et là c'est très bien, tu vois, vu que tu vois pas, voilà, garde au cas où le frein, parce que si quelqu'un arrive là, tu vois, les gens de gauche, hein, il me semblait qu'on était trois à droite, les gens de gauche, en fait, ils ont un stop, mais on ne sait jamais.